Bonjour à tous, ici euh, Nancy Rochon euh, de Québec Intégrité, euh, Integrity Québec, qui est un parti politique euh, dûment autorisé. Euh, je vous parle aujourd'hui, c'est pour euh, finalement revenir un peu sur ce qu'on a déjà dit, puis en rajouter davantage, parce qu'on s'est donné une mission, une mission d'information puis cette mission là euh, on la poursuit comme ça avec des vidéos puis pour que ça puisse euh, avoir un effet positif sur notre société, faut il faut qu'il soit partagé. Fait qu'on apprécierait mais vraiment beaucoup si vous pourriez le partager de votre côté. Fait que j'y vais de ce pas. On avait euh, je vous avais parlé euh, lorsqu'on a parlé des dix raisons pour lesquelles on ne présentait pas de candidats euh, que les banques contrôlent finalement notre système euh, politique financier et économ euh, économique et politique et euh, légal maintenant. Fait que euh, la raison pour laquelle on, on expliquait ça, c'est que vous avait présenté un graphique comme quoi que les fonds institutionnels se retrouvaient au haut de la pyramide, des fonds, les grands fonds institutionnels, les banques, les cartes de crédit, tout. On va y revenir après des multinationales. Les États et le peuple. Parmi euh, les fonds institutionnels, bien évidemment, il y avait le FMI, il y avait euh, le, le Central Bank Digital Currency, les cartes de crédit des fondations, les, leurs instruments, les banques centrales, en fait. Il y avait les régimes de retraite, les assurances. Ensuite, il y avait les multinationales qui œuvrent dans différents secteurs, euh, que ce soit les biens, les services, l'agriculture, la santé, la technologie. Et il y en avait certaines qui étaient plus puissantes que d'autres. On va parler à ce moment-là de Big Pharma, Big Data, Big Bank. Big Bank, en fait, qui se retrouve aussi au niveau des fonds institutionnels. Ensuite, on a les États. Euh, les États qui, de plus en plus, perdent leur... Euh, comment... On appeler ça leur juridiction, en fait, par rapport à ce qu'ils rendent maintenant des comptes aux multinationales et aux fonds institutionnels. On a juste à voir à quel point il était heureux de nous annoncer, euh, M. François Legault, qu'il se rendait au Forum économique mondial. Que, dans le fond, il allait rencontrer ses patrons. Euh, les hommes politiques, aujourd'hui, sont rendus des hommes de paille. C'est bien décrit euh, par Valérie Bugot, qui, euh, qu'on va y revenir un petit peu plus tard qui est une juriste française, euh, des, qui a publié en 2016 un livre qui s'appelle « Les raisons cachées du désordre mondial ». Un livre fort documenté, un livre qui, est beaucoup, euh, qui a beaucoup d'attraits plus, plus académiques. Euh, toutefois, c'est vraiment euh, la clé pour bien comprendre le monde actuel. Ensuite, on a le peuple qui est en dessous de tout ça, et euh, on les appelle ben, les travailleurs, les fonctionnaires, les entrepreneurs, les aînés, les prisonniers, les démunis. En fait, je dis qu'il est en dessous. Ça, c'est pour la masse, l'élite les, euh, les dirigeants considère peut-être que ce sont des gens euh, euh, sans valeur. Euh, on va jusqu'à les appeler, dans certains cas, des inutiles parce qu'ils ne contribuent pas par leur travail à la société. Mais euh, selon notre définition à nous, au niveau du Parti euh, de Québec Intégrité, et euh, selon certaines définitions aussi économiques, ils sont le soutien même de l'économie. Parce que la confiance en une économie, elle vient du peuple. Si le peuple perd confiance en son dollar, à ses représentations euh, euh, des échanges, des valeurs, à ce moment-là, euh, il y a un le chaos, et ça revient au titre de ma présentation d'aujourd'hui, « L'esclavagisme ou le chaos ». Dans le fond, ici, c'est qu'il y aurait un plan, euh, selon certaines personnes, et j'appuie cette théorie-là, un plan mondialiste de transformation de la société qu'on entend souvent sous le terme de « build back better », c'est-à-dire reconstruire d'une façon meilleure. Dans le fond, on va comprendre que c'est à l'avantage des, des riches, à l'enfantage euh, de l'élite dirigeante. Et quand on parle de l'élite dirigeante, on parle des très grands fonds institutionnels et des quelques individus qui les dirigent. Euh, et euh, quelques multinationales auxquelles ils ont adhéré entièrement à cette proposition-là. Et euh, l'autre, euh, quand on parle de, euh, de ce plan-là, on parle de l'instauration finalement à terme d'une monnaie numérique, mais on va comprendre qu'il y a des étapes à suivre pour se rendre là. Et euh, lorsque je parle d'esclavagisme, c'est ce plan-là qui menace l'humanité actuellement. Euh, au niveau du peuple comme tel, euh, si ce plan-là ne passe pas, les dommages collatéraux qui ont été faits à la société, qui sont actuellement faits à la société, vont euh, finalement nourrir un chaos. Euh, une anarchie pendant euh, une certaine période, une anarchie qui risque d'être de toute façon, et dans tous les cas, très meurtrière, très dangereuse. Et malheureusement, tout le monde y perd, et je vous l'avoue bien honnêtement, et je vais vous le démontrer, euh, on a euh, très peu d'espoir finalement, que la situation se corrige. Vous avez parlé du réseau de contrôle des grands pouvoirs américains. J'avais proposé aussi un article. Vous irez voir les dix raisons euh, qui nous ont amenés à ne pas présenter de candidat. Euh, le Big Tree, comme on l'appelle, Vanguard, BlackRock et, et des euh, State Street, euh, sont euh, des risques financiers énormes pour notre économie. Ce sont des, des entités tellement puissantes qui représentent tellement d'argent en tant que telles, qui peuvent influencer notre système économique, mais ces entités-là sont aussi à la base même euh, de ce plan mondialiste-là. C'est En fait, ils ont peur de tout perdre dans un avenir proche, parce que dans le cas ici qui nous concerne, moi, je nie pas les changements climatiques. Ce que je nie, c'est qu'est-ce qu'ils utilisent comme instrument pour faire passer, qu'ils utilisent cet instrument-là pour faire passer leur politique. Ça, ça me révolte. Euh, ce que je veux vous dire, c'est qu'il euh, y a effectivement, à mon avis, euh, en tout cas sur le plan scientifique, euh, des, euh, des éléments très clairs qui présentent des modifications au point de vue de notre climat. Moi, j'ai 53 ans, puis je vais vous dire, j'ai vu des changements. Euh, pour rien qu'à ce niveau-là, j'ai vu beaucoup de changements dans la société. Par contre... Euh, c'est l'instrument qu'ils en font, c'est qu'effectivement, c'est sur le plan systémique, on s'en va vers un mur. Et ça, il n'y a pas grand monde qui en parle. Puis je vais en reparler peut-être un peu plus tard parce que beaucoup croient que ce n'était pas le cas et euh, qu'ils détruisent un peu l'économie pour rien. Ils ne l'auraient pas faite si ça n'aurait pas été nécessaire. Ça, je peux vous le garantir. Ce ne pas des gens qui aiment prendre des risques avec leur argent. Ils le font parce que sinon, c'est eux ou nous. Vous comprenez c'est pour ça qu'il y a autant d'urgence de leur côté pour mettre ça en place le plus tôt possible. On a vu les caméras de surveillance augmenter dans nos villes. On a vu un paquet de nouvelles lois apparaître. Et on va voir que tout ça, ça s'enchaîne et ça va vers un seul plan, qui est l'identité numérique et la monnaie numérique. Je vous avais proposé d'aller voir le documentaire de Tim Gillen, euh, Monopoly, Who Owns the World? Euh, ça, c'est le meilleur documentaire à mon avis qui nous permet d'avoir une idée générale euh, de l'ampleur de la concentration des richesses dans le monde. Fait que euh, je vous le conseille sincèrement, et c'est vraiment l'auteur du documentaire qu'on voit. C'est vraiment un chef dœuvre pour une personne seule d'avoir fait ça. Ensuite, je vous ai parlé, Yank, des euh, mouvements de capitaux que gérait euh, BlackRock. Pour vous présenter à quel point c'était énorme, je vous avais dit que c'était pas loin d'un kilomètre de haut, euh, de, de 100$. dollars. Que la, entre un billion, un milliard et un triard de dollars, il y avait une large différence. Fait que je voulais vous présenter ici comment ces assets-là étaient importants. Je vous ai montré aussi que seulement 1% euh, qui contrôle le 46% du monde, puis 11% des moins riches, le 39 autres ce qui laisse vraiment des miettes pour les gens pauvres à travers le monde. Euh, nous, on se situe dans la classe moyenne, mais il euh, y a des gens qui sont dans la misère, euh, qui vont avoir beaucoup de difficultés à passer, et encore une fois, c'est relatif. Pour, euh, je vous avais expliqué aussi que c'était pas BlackRock, c'était n'était pas euh, Larry Flint, c'est euh, une machine qui s'appelle Aladdin, et euh, qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est vraiment intégrée euh, dans beaucoup de euh, de, de, de on pourrait dire d'endroits de, dans notre société ou dans, de, dans beaucoup de je cherche mes mots mais euh, il, il existe l'intelligence artificielle touche à tout finalement euh, présentement ça, ça touche la reconnaissance faciale, ça touche aussi euh, les investissements donc c'est plus des êtres humains qui prennent des décisions ça fait que tu ne peux pas gagner nécessairement contre une machine, ça devient très compliqué euh, l'intelligence euh, artificielle aussi permet de modéliser tous les nouveaux bâtiments euh, modéliser tous les robots, finalement toutes les structures aussi des, des entrepôts pour pouvoir optimiser euh, et même construire automatiquement des robots adaptés. Euh, Aujourd'hui, euh, je sais que l'ONU avait fait une recommandation à ce niveau-là je crois qu'au Québec c'est rendu le cas. Tous les plans d'architecture des immenses immeubles qu'on est en train de construire sont livrés euh, entièrement à des unités pour être inscrites dans ce qu'on appelle le métavers. Le métavers qui est une conception parallèle de notre monde dans le monde numérique. Ça permet d'optimiser euh, les espaces, ça permet aussi euh, de faire des simulations, donc à des machines d'apprendre plus vite et de trouver des solutions à des problèmes concrets. Sauf que les machines, ce sont des psychopathes, ils n'ont aucun sentiment. Ils ne pensent qu'à optimiser ou à répondre finalement aux contraintes qu'on leur a données dans leur programme. Et ici, il y a un grand danger, et il y a plusieurs auteurs aussi euh, qui l'ont soulevé. Voilà une machine quantique qui est parmi les ordinateurs les plus puissants au monde. Je reviens à Valérie Bugot, que je vous conseille si vous êtes en mesure de pouvoir le faire, de lire ce, au moins ce premier livre-là, le, « Les raisons cachées du désordre mondial ». Euh, qui euh, met les bases, à mon avis, d'une façon très claire de la situation. Puis si vous n'avez pas le temps, vous pouvez quand même aller sur YouTube, aller, euh, sur sa chaîne, euh, pas la chaîne, c'est TV Liberté qui l'avait interviewé en 2019, bien entendu avant toute la crise du COVID. Euh, J'ai passé, euh, ça c'est la, la Banque Internationale of Statements, c'est euh, la BRI comme on l'appelle, c'est elle qui est en arrière de toutes les dispositions et la synchronisation des banques mondiales pour en arriver à une monnaie numérique internationale. fait que cette monnaie numérique-là, on l'appelle le Central Bank Digital Currency, et ça, c'est majeur. Puis le tableau que vous voyez juste en dessous, qu'on peut aller voir sur le cbdctracker.org, fournit un peu l'état d'avancement du plan mondialiste. Et là, j'aimerais vous faire remarquer que euh, la, les gens les plus avancés ici, euh, où c'est quasiment lancé, ou euh, en, en preuve de concept plutôt, ou en projet pilote, on va s'apercevoir que euh, la Russie, ça va très bien, euh, la, la, la Chine aussi, le Canada, le Brésil les, euh, et l'Australie. Euh, et ça, malgré les guerres et les, euh, les troubles qu'on disait au niveau politique un peu international, si, ce qui pour ma part, et je ne me cache pas d'y voir un complot, euh, je crois que euh, les guerres, en fait, n'en sont pas. Elles permettent ici, simplement, malheureusement, sur le dos de, de, de pauvres citoyens qui ont subi ces, des conséquences, elles permettent d'accélérer la mise en place, finalement, du Central Bank Digital Currency. Euh, ça a permis, entre autres, de créer une crise énergétique en Europe, crise énergétique qui va pouvoir permettre d'appauvrir les, euh, les peuples des différentes régions de l'Europe, pour ensuite les forcer à faire un régime, un nouveau régime, et dénaturer aussi la monnaie. Parce qu'en fait, et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin, c'est que toutes les politiques qui sont prises en ce moment vont dans le sens de ce projet. Toutes les politiques qui sont en train de se prendre, c'est pour implanter la monnaie digitale. On a besoin d'identité numérique, on a besoin d'endetter le peuple au coton pour qu'après, il nous supplie. De, de prendre la monnaie numérique puis de retrouver une vie normale, ce qu'ils n'auront jamais. Fait le projet, dans le fond, c'est euh, d'endetter, euh, comme le ferait une mafia, des individus des pays riches, pour après mettre de nouvelles règles économiques. Et c'est ça qui fait que nos taux d'intérêt sont en train d'augmenter de façon très importante, c'est ça qui fait aussi que nos, dé, nos gouvernements font des dépenses exagérées, envoient de l'argent euh, à coût de milliards, de, de centaines de millions euh, pour financer des guerres, finalement, qui n'ont aucun intérêt réel, et euh, que vous êtes aussi divertis, c'est-à-dire qu'on inonde vos réseaux sociaux de ces nouvelles pour vous empêcher de réfléchir et euh, de voir, finalement, euh, la, la vraie scène fait qu'en avant scène, vous avez vos rumeurs, vous avez euh, la guerre, vous passez vos soirées à lire ce que Poutine a dit. Tandis que Poutine, si vous regardez bien le portrait qui est là, c'est là, ici, là, là, là. <rire> si vous regardez comme il faut dans le coin en haut, vous allez voir qu'il est partie prenante complètement de cette monnaie numérique-là et des BRICS, qu'on pense en guerre avec euh, l'autre système financier. Euh, dont le nom m'échappe, mais euh, le, le, le, comment se paraissent? Bon, ça va peut-être m'en revenir tantôt. Les Brinks, dans le fond, c'est la même famille. C'est euh, tout simplement un autre groupement, mais les objectifs sont les mêmes. Et euh, si on regarde ce qui se passait au forum, non, euh, mon, euh, au forum économique mondial, je me rappelle très bien, moi, que j'avais étudié beaucoup ce qui se passait au niveau de la cyberattaque. Puis, euh, au niveau de la cyberattaque, euh, on sait que Poutine et euh, ses collaborateurs étaient euh, des parties prenantes avec plusieurs compagnies de technologie euh, pour faire des euh, simulations de cyberattaque au Forum économique mondial. Lorsqu'ils ont décidé de faire une, de créer une guerre en Ukraine, à ce moment-là, il a débarqué et on a effacé plein de fichiers euh, qui concernaient la collaboration de la Russie pour la cyberattaque. Euh, dans mon livre à moi, euh, pas, il a été mis dehors à cause de l'OTAN. Dans mon livre à moi, parce que vous savez que Poutine, c'est en réalité l'homme le plus riche au monde, donc il a tout à perdre dans ce qui s'en vient s'il si ne prend pas en main euh, euh, son, euh, euh, la situation comme le fait d'autres archers riches ben, pour moi, c'est simplement un accord tacite au niveau gé géopolitique qui s'est pris pour euh, créer une division, une diversion qui allait amener l'Europe sous le bord de la faillite et ils sont en train d'y arriver. Et vous remarquerez qu'ici, en Amérique du Nord, on n'est pas tant touché. Euh, et là-dessus, j'inclus euh, pas les États-Unis, parce que dans le sud des États-Unis, c'est pas pareil. Mais moi, je peux vous confirmer euh, qu'au Québec, on reste encore une nation quand même assez choyée, parce que euh, dans beaucoup de régions du monde actuellement, euh, on, ils ont connu à certains endroits jusqu'à, euh, je pense c'est 500 d'augmentation des coûts d'énergie. Euh, vous vous rendez compte, si vous payez 2000 par exemple d'électricité pour votre maison, il vous en coûterait 10 000, 12 000 euh, euh, l'année, pendant euh, cette année. Je pense pas que vous la trouveriez drôle, puis vous feriez probablement comme les, les, les citoyens de ces pays-là, vous sortiriez, vous sortiriez dans la rue euh, pour aller manifester. Dans d'autres pays, euh, les augmentations ont été jusqu'à 70%, ce qui est quand même extrêmement important, et euh, vous direz, euh, bon, mais ça, ça va mettre en... En, en échec, en fait, le nouvel ordre mondial, pas du tout. Ils l'ont déjà prédit, ça fait longtemps, vous avez juste à regarder les premiers vidéos qu'ils ont distribuées, ça faisait partie euh, de leur planification. Et, euh, je, je le dis et je le redis, euh, sachez que beaucoup des dirigeants du monde actuellement ont des formations comme acteurs, euh, que je pense à Trudeau, Trump ou euh, Macron, euh, ce sont des gens qui... Euh, nous joue un peu la, comé la comédie, Et si vous croyez en Donald Trump, je vais vous dire en toute honnêteté, je n'y crois pas, Donald Trump pour moi, euh, c'est euh, à la satisfaction finalement du Forum économique mondial qui a permis euh, de tenir en l'Est euh, euh, euh, dro la droite américaine ou l'extrême droite américaine en leur faisant croire continuellement qu'elle allait sauver dans très peu de temps qui allait revenir, qui allait reprendre la barre, qui allait s'opposer. Mais si vous avez bien suivi l'actualité trompiste, vous allez vous apercevoir qu'il a conseillé fortement d'aller prendre une dose euh, des injections qui s'est dit injecter trois doses. Les gens disent Ah, oh, c'est stratégique, non, c'est pas vrai. Euh, il y a eu aussi beaucoup d'autres affirmations qu a fait qui sont un petit peu assommantes, euh, qui vont... Euh, puis dites-vous une chose, je vous expliquais tantôt que c'est les banques qui contrôlent tout ça. S'ils décident de couper le sifflet à quelqu'un, aussi riche soit-il, ils coupent. Fait que lui, il avait un danger de se ramasser dans la rue. Puis il a déjà dit aussi fortement... Que les lanceurs d'alerte, on devrait ré rétablir la peine de mort pour ces gens-là. Vous, vous, vous voyez? Et curieusement, il y en a un qui a voulu lancer l'alerte sur ses relations avec la Deutsche Bank, bien il est décédé. Fait que c'est. Moi, quand les gens me parlent de Donald Trump, je leur dis, en toute honnêteté, je ne crois pas que cet individu-là soit un sauveur. Je ne crois pas non plus que que Poutine soit un sauveur. Si vous cherchez un homme pour vous sauver, vous êtes, à mon avis, perdu déjà. Il n'y en aura pas de sauveur. Vous voyez, la machine est puissante, puis la machine, elle nous tient par les couilles, qui s'appelle notre argent, notre représentation de l'argent. Puis quand je parle d'une représentation de l'argent, ça, c'est super important. C'est que l'argent comme tel, elle n'a pas de valeur. Le papier que vous tenez dans vos mains, là, ça vaut vraiment pas cher. C'est la valeur qu'on lui donne, c'est dans notre tête. Notre problème à tout le monde ici, c'est justement entre les deux oreilles que ça se passe. On donne une valeur à quelque chose. Et c'est nous qui sommes la valeur de cette chose-là. Et non pas la chose elle-même. Et c'est là que je vous dis, c'est le chaos l'esclavagisme, Si on accepte les valeurs qu'ils vont nous fournir, on en esclavagiste, et si on décide qu'on ne donne plus de valeur à leur représentation financière, leur représentation monétaire, on tombe en chaos. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être capable de reconstruire par la suite une société nouvelle, sauf que cette période-là risque d'être une crise extrêmement importante. Je poursuis. Euh, souvent, ce qui me revient en tête, c'est ce, ce courriel-là. On a dit euh, en 2020 que c'était un « fake news ». Toutefois, quand que je lis le courriel, je vois vraiment une planification en retard, mais quand même une planification, qui s'est en grande partie déjà réalisée. Euh, je pense aux au, euh, camps d'isolement, qui ont déjà fait l'objet de, de reportages et qui sont déjà euh, euh, opéra et opérationnels, en fait. Ils ont été, décidés, par exemple, dénoncés par euh, M. Heater, euh, en Ontario, euh, Randy euh, c'est Il y a certains citoyens aussi qui en ont filmé et tout. Et même qu'il y a eu euh, le premier ministre d'Autriche, je crois, l'an dernier, qui euh, a vanté euh, Trudeau pour avoir créé des camps dans des lieux isolés. Donc, il était au courant qu'il y avait des camps ici. Et pourtant... À cause de la désinformation, à cause des contrôles des médias, beaucoup de gens dans notre population pensent que c'est des fake news. Mais pourtant, il existe bien. Et dans ce plan-là, euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est un plan en plusieurs étapes qui était présenté. Et dans une de ces étapes-là, euh, il devait y avoir un COVID plus mortel, une nouvelle crise, en fait. Ça peut être autre chose. Hein. C'est ici que je vais vous amener. Et euh, à la suite de cette crise-là, ça pouvait permettre euh, d'isoler les gens dans leur quartier avec euh, une, un lockdown militaire. Et ce lockdown-là allait amener à une réforme qui serait euh, que tout le monde, finalement, serait ruiné. Et après cette ruine-là, le lockdown serait nécessaire, entre autres, pour contenir la colère du peuple. Après cette ruine-là, on leur offrirait de reprendre leurs biens. Euh, en fonction de l'échange, par exemple, d'une absolution de leur dette. Et euh, c'est ici que le revenu universel de base, qui a été voté au gouvernement canadien déjà, donc qui a été mis en place, viendrait euh, finalement, euh, euh, ça serait un programme qui serait finalement attribué à chacun de nos citoyens. On voit carrément ici un projet socialiste, mais on va parler ici d'esclavagisme à cause de la monnaie numérique qui va permettre de faire à la fois du contrôle de la consommation, des restrictions sur la consommation. Et euh, aussi, qui va être programmable, c'est-à-dire qu'un délit d'opinion pourrait amener euh, euh, l'absence finalement, la, finalement de, de revenus, donc l'absence d'être capable de participer à la société, euh, ce, qui, ce qui créerait une servitude euh, euh, par conformiste, par peur de manquer, par peur de mourir. Et euh, c est, c est, Vous allez comprendre où ce que je m'en vais avec ça. Là, je vous avais parlé aussi de synchronisation. Je vous ai dit que les médias sont contrôlés par les banques que, ou des grands consortiums économiques et que ça, c'était à travers le monde qu'on a vu depuis les 10 et 20 dernières années des acquisitions importantes des médias par des grands consortiums, toujours les mêmes en passant, dépendamment des régions du monde, parce que les grands consortiums ne sont pas les mêmes en Chine, par exemple, qu'aux États-Unis. Euh, on a vu aussi une synchronisation dans les mesures sanitaires à travers le monde, qui était une forme finalement de test d'obéissance civile, euh, mélangée aussi à, avec peut-être un autre projet qui est une destruction euh, euh, passive euh, de notre système de santé, lequel, selon les élites, doit être redéfini, c'est-à-dire que les services sociaux, tels qu'on les connaît aujourd'hui, notre assurance maladie, notre assurance vie, notre assurance euh, salaire, notre euh, l'assurance emploi, tous ces services sociaux-là, ils souhaitent les repenser, les repenser au mérite, en fait, ils vont être complètement transformés. Et euh, ensuite, on a vu aussi parmi les synchronisations, les élections douteuses à travers le monde. Quand je parle d'élections douteuses, on a puis assister à celle de Donald Trump, qui a perdu euh, ben, de façon quand même assez spectaculaire. Euh, il y a Emmanuel Macron aussi, où -ce il y avait eu des doutes à ce niveau-là. Au Québec, au Canada, on a vu aussi le, le, le début euh, de l'acceptation des votes par correspondance, vote qui avait été à l'époque rejetés pour des raisons de fraude. Là, ils se remettaient... Euh, dans tout l'Occident, elle est réapprouvée à l'intérieur des votes sous prétexte de euh, contexte sanitaire. On a vu aussi dernièrement euh, les élections au Brésil, qui sont aussi une forme de synchronicité, euh, synchronicité finalement, avec ce plan mondialiste-là. Pourquoi? D'après moi, ça me paraît évident. Euh, on veut lancer le discrédit sur les élections douteuses et probablement qu'on aura quelque chose à proposer euh, éventuellement au peuple qui va faire l'affaire de tout le monde et qui va paraître euh, moins corrompu. Euh, on voit déjà la tendance, je veux dire, l'ONU euh, souvent se met à, à contredire les, euh, les, les, la vision ou les orientations gouvernementales jouant le bon policier. Euh, tandis que les gouvernements euh, acceptent à, à, allègrement de jouer le rôle des, euh, des dictateurs dans ce théâtre-là. Euh, il y a eu aussi beaucoup de modifications législatives. On a parlé tantôt euh, de l'adoption, par exemple, du revenu universel de base. Il y a eu aussi énormément de... Euh, de, de percer au niveau de, des droits de la personne, ou que ça ne semble plus être tout à fait, même pas du tout respecté. On avait aussi que l'ONU allait proposer sa propre charte des droits et libertés de la personne. Euh, sachez que la Chine communiste a aussi ses droits et libertés. Il semblerait que ces droits-là ressemblent beaucoup au Canada. Et pourtant, nous savons ce qui se passe là-bas. Euh, et on sait aussi au niveau des modifications législatives actuellement que ça touche aussi des secteurs hein, quand même assez clés comme euh, le droit de, de parole, la censure, euh, on, aussi le droit à la propriété privée. Il euh, y a une loi là, malheureusement le, y a, en tout cas, qui permet aux villes maintenant pour euh, le bien public euh, de saisir des parcelles de terrain pour la construction soit d'immeubles à logement, soit de, euh, de parcs. Euh, c'est que le bien public c'est quand même une notion qui est vague, ça peut aller très loin et euh, sachez qu'actuellement, si la dévaluation des maisons se poursuit parce que cette loi-là prévoit le rachat des, des domiciles au coût du marché c'est pour ça que ça l'a passé, en guillemets, les gens y voyaient un avantage euh, mais euh, comme toute mafia, quand on veut acquérir un bien euh, qui est trop dispendieux, on s'organise pour le dévaluer. Et euh, les taux d'intérêt augmentant actuellement permettent de faire une dévaluation de ces actifs-là pour leur permettre après des acquisitions à rabais. C'est que les modifications législatives qui se mettent en place visent entre autres à une concentration des populations dans les villes. Parce que surtout qu'au Québec et au Canada, la distribution sur le territoire est trop chère à gérer. En plus qu'elle pose des problèmes technologiques pour l'implantation d'une monnaie numérique de base. Dans certaines contrées en, en, euh, en Europe, puis je vous le dis tout le temps, c'est très important d'aller vérifier ce qui se fait dans les autres pays, étant donné que c'est un plan mondialiste, on n'est plus euh, une nation comme telle, il faut le comprendre. Euh, si on va voir dans les autres pays comment ça se passe actuellement, il euh, y a des gens qui sont... Euh, ou, euh, qui n'ont plus le droit d'aller euh, dans des zones vertes, des zones protégées. Donc, euh, si tu es pris avec ta voiture euh, dans une zone verte protégée, à ce moment-là, on peut te coller une amende. Fait qu'on voit très bien ici qu'il va y avoir des restrictions dans les mouvements des personnes, euh, le droit de chasse, euh, toutes ces choses-là qui vont être mises en question pour concentrer la population des endroits. Les grands immeubles, les grandes constructions qu'on voit actuellement vont dans ce sens-là. Il y a aussi beaucoup de modifications des réglementations en agriculture. Je n'ai pas parlé aussi de l'immigration euh, qui, euh, selon certains, euh, serait utilisée pour euh, diluer la culture, amener des changements sur le plan culturel dans les pays. C'est possible aussi, mais on ne peut pas en vouloir aux immigrants qui viennent au pays pour augmenter leur qualité de vie. T'sais, franchement, ce n'est pas jusque-là là, que je veux aller, là. C'est pour dire par contre que les politiques qui sont mises en place peuvent, aussi, peuvent permettre de façon intrinsèque une réduction des salaires en amenant plus de compétitivité. Et cette compétitivité-là, finalement, elle n'est pas euh, au, au bénéfice des travailleurs, elle va être au bénéfice, finalement, des, euh, des, encore une fois, des oligarques. La modification des règlements en agriculture, c'est une modification qui est très importante. On a vu l'acquisition, euh, encore une fois, par des euh, moyens mafieux euh, de terres agricoles. Et euh, actuellement, il est en train de se créer le même phénomène, c'est-à-dire qu'on prive les agriculteurs des, euh, euh, des euh, nutriments, après les avoir mis dépendants, évidemment, de tout ça, parce qu'il y avait comme pas le choix. Euh, selon la réglementation, ils devaient utiliser. Euh, certains engrais, certains pesticides pour faire leur culture, ils en étaient dépendants. et maintenant on réduit ces engrais-là, on augmente les pesticides, c'est pas dans le but de la... dans En tout cas, ça a échoué, ça c'est une excellente chose, mais il y avait eu un projet d'augmentation des pesticides qui n'avaient aucun bon sens pour permettre justement l'entrée dans nos marchés euh, de, de mouvements, de, de consortiums étrangers euh, qui ne respectent pas des normes alimentaires euh, qui... qui conviennent à notre santé. Mais là, ici, ce que je voulais vous parler, c'est euh, le même débat qui se passe actuellement en Europe. Euh, c'est la diminution euh, de certains engrais euh, pour les agriculteurs qui, va leur pe... qui les risquent de diminuer de façon drastique leur production et de mettre en jeu l'équilibre alimentaire international. Et il euh, y a des gens, et j'écoutais euh, justement une vidéo là-dessus aujourd'hui, il euh, y a des spécialistes en économie qui disent que ça ne peut pas être une décision euh, non réfléchie. Fait que Quelque part ici, il euh, y a une volonté de créer une disette si ce n'est pas une famine. Et euh, si vous pensez que ça ne se peut pas, je vous prierai d'aller vous informer sur comment la, la Chine de Mao euh, a mis euh, en famine toute son... Euh, toutes les fermes du centre de la Chine, et a tué près de 5 millions de fermiers en l'espace de quelques années. Et ça, euh, dans les années 1960. 60-70, si je ne me trompe pas. Fait que, arrêtons de penser qu'on n'est pas capable d'aller jusque-là. Il euh, y en a un autre aussi en Russie, c'est euh, Staline qui a aussi affamé tous ces fermiers, et euh, qui les a réduits à la famine aussi, puis à, à, aux cannibalisme parce qu'il faut être franc entre nous, la famine mène toujours ou presque aux cannibalistes. Voilà, et il y a la censure, le contrôle des communications qui est en train de se faire, euh, les réseaux de communication étant possédés par les grands consortiums des banques, j'en ai fait aussi la démonstration, ces réseaux-là, euh, finalement, euh, ne répondent plus vraiment aux réglementations de vue qu'ils fournissent au gouvernement, c'est-à-dire aux élites, euh, les informations qu'ils demandent, c'est-à-dire les déplacements des citoyens, euh, des informations personnelles aussi sur certains citoyens. Et, euh, ils ne se plus maintenant. Ils fournissent toutes ces euh, informations-là. On n'a plus de vie, de vie privée où on ne peut plus l'affirmer du moins. Et c'est déjà le cas. Il y a des politiques économiques aussi, on a vu que les politiques économiques dans tout l'Occident ont été les mêmes, c'est-à-dire, euh, euh, euh, comme le disait Macron, euh, ça coûtera ce que ça coûtera. Et euh, on s'est mis à dépenser à outrance, euh, toujours dans une optique d'endetter un peuple, il est beaucoup plus facile de réduire un peuple à l'esclavage quand il est endetté. Ensuite, il y a l'identité numérique. L'identité numérique qui est présentée comme une panacée, une, une innovation technologique et je suis du domaine des idées technologiques et euh, je peux vous affirmer qu'on l'est un peu euh, à notre insu euh, dans le système de l'identité numérique, malheureusement. Euh, l'identité numérique, en fait, ça se traduit par notre numéro d'assurance sociale, ça se traduit par notre numéro euh, d'assurance maladie. On est aussi en identité numérique quand on utilise notre numéro de téléphone pour s'inscrire sur des réseaux sociaux, parce que notre numéro de téléphone est un ID qui permet de faire une relation avec un seul individu en général. Fait que pour détourner, il y a toutes sortes de trucs que je pourrais vous donner, mais je ne les donne pas aujourd'hui, puis je pense même pas que ça vaille la peine. Puis euh, je vais vous expliquer que euh, la situation, elle est euh, critique. Et euh, si des, certains d'entre vous ne l'ont pas compris, euh, me parler, euh, c'est pas euh, moi qui va euh, vous, vous, vous donner l'énergie d'une licorne et surtout vous présenter des arcs-en-ciel. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Euh, par contre, je ne veux pas vous déprimer, mais euh, il y a déjà une grande partie euh, qui, a très, qui est déjà très avancée dans leur agenda. Et euh, malheureusement, comme dans un couple violent, euh, un homme violent dans un couple, on sait très bien quand une dame essaye de, de s'enfuir d'une relation euh, destructrice. C'est souvent le moment de la cassure qui est la plus dangereuse parce que l'autre ne veut pas perdre ses acquis, ne euh, veut pas perdre sa conjointe et presse souvent des excès de colère pour pouvoir la garder auprès de lui, pour aller jusqu'à la tuer. Et, euh, et c'est pour ça que je vous dis... Dans cette relation abusive-là, qu'on pourrait dire parasite et hôte, c'est sûr que le parasite perdant son hôte, euh, jamais il va vouloir, il, va, il a trop peur de la mort. Et les parasites, pour moi, ce sont ces élites très riches qui ont des familles comme vous et moi, qui ont des espoirs, des rêves un peu bizarres, mais qu'on aurait peut-être à leur place aussi, parce que, euh, rendu avec des montants aussi faramineux, euh, il ne faudrait pas tout à fait... On ne peut pas rester de toute façon, à mon avis, très sain d'esprit. Euh, si on ne s'est pas fait une thèse, une idée qui fait qu'on se prend pour Dieu. Et je crois que certains d'entre eux en sont rendus là. Ils se prennent pour Dieu. Fait que. L'identité, les rumeurs, les rumeurs. Les rumeurs, j'en ai parlé, je sais que vous avez le droit de ne pas être ou d'être d'accord avec moi. Je pense que tout ça, c'est instrumentalisé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pédophile, je ne dis pas qu'il n'y a pas de sexe satanique. Je vous l'ai dit, on a même essayé de me recruter dans une sexe satanique. Je, ce que je vous dis ici, c'est que ces gens-là sont instrumentalisés. On est en train de créer, à mon avis, et ça je vous dis ça de tête froide, on est en train de créer, à mon avis, un, euh, un satan qu'on va combattre plus tard. Et c'est ça qui me fait encore plus peur. Parce que ça me montre à quel point leur plan est bien rodé. Parce qu'ils ont même prévu si ça échouait, qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'il va falloir qu'ils redonnent l'espoir à tout ce monde-là après les avoir détruits. C'est drôle, mais pour moi, là, je suis en train de me demander si les prédictions bibliques sont pas vraies. Fait que, là, il faut que Christ c'est pas encore arrivé. Puis moi, j'ai l'impression qu'on va servir de tout ça. Fait que soyez prudents. Voyez ça? L'actualité actuellement, c'est de la merde en bord. Il n'y a plus rien de vrai. Puis même moi, j'en parle mon latin. On m'envoie des courriels, on me demande qu'est-ce que t'en penses? Il y a des affaires, je ne peux plus vous le dire. OK? Parce que, oui, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, mais en même temps, ça rentre dans le plan mondialiste pour parler qu'il y a des secs. Fait que là, on ne sait plus trop qu'est-ce que c'est quoi qui est vrai, c'est quoi qui n'est pas vrai. C'est pour ça que je vous dis, concentrez-vous sur le véritable problème ici. C'est économique, essentiellement économique. C'est en train de s'effondrer, puis on essaye à un endroit de sauver les meubles en vous manipulant, puis en vous, en vous euh, contrôlant puis en vous amenant tranquillement pas vite à un endroit où personne ne veut aller, qui est l'esclavagisme. Remettez les pendules à l'heure. Essayez d'oublier le reste, puis concentrez-vous sur les problèmes économiques actuels. Puis essayez de voir clair là-dedans. Parce que ça, c'est beaucoup plus clair que les autres, euh, je veux dire, les autres facettes, qu'on ne saura jamais si c'est vrai, si c'est pas vrai ou euh, si ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser. Même les guerres, lâchez ça. Ne Portez pas votre attention là-dessus, c'est de la diversion. Une autre affaire qui est synchronisée dans le monde, c'est euh, la perte des repères spirituels. Fait que j'imagine que vous n'avez aussi, euh, de votre côté, que vous, vous comprenez aussi que c'est des choses qui, qui, qui, qui vous sont arrivées dans votre famille. On voit qu'avec la loi 21, avec les signes religieux, on n'en veut plus, que ce soit le Coran, la Bible, j'ai pas mis toutes les religions, que ce soit le bouddhisme, euh, que ce soit euh, le Fangang, euh, qui, qui, qui, qui est un groupe qui avait beaucoup souffert au niveau de la Chine. Euh, tous les groupes religieux représentent un risque systémique pour euh, l'élite mondialiste. Puis la raison pour laquelle ils représentent un risque important pour l'élite mondialiste, c'est que les groupes euh, religieux euh, sont des gens qui sont souvent peut-être ou souvent détachés des biens matériels, donc qui sont moins manipulables parce qu'ils ont des assises spirituels. et on va y revenir un peu plus tard. L'exaspération des divisions euh, sur les médias sociaux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, comme moi, depuis les 7 à 8 derniers mois, il y a beaucoup d'influenceurs qui euh, s'entrechoquent ou se, se disputent, se chamaillent, euh, font des révélations sur un, des révélations sur d'autres. J'en ai entendu moi aussi derrière la vidéo. Euh, je veux pas qu'on embarque là-dedans. De un, on le dénonce aussi dans notre programme, c'est souvent des stratégies qui sont appliquées par le Parti communiste chinois, dont on émite les pratiques ici au Canada, et ces stratégies-là sont bien pour détruire ensuite par l'intérieur. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir financé certains influenceurs, et moi je sais que oui, certains le sont, et que ces influenceurs-là sont là pour mener, faire de la pagaille. Fait qu'ils sont là pour euh, bitcher, pour euh, créer des, des, des distorsions, euh, pour vous amener à douter de certaines personnes. Puis c'est comme ça euh, qu'ils arrivent à contrôler l'opinion. Ça fait que C'est pour ça que je vous dis, c'est très difficile de se battre contre, j'ai le goût de l'appeler un démon de la sorte. Parce qu'ils euh, s'infiltrent partout et ils sont hypocrites. On ne peut pas le savoir, à moins d'être un excellent observateur. Souvent, on l'apprend à nos dépens quand il est trop tard. Euh, est, euh, est, ces stratégies-là sont pensées par des gens en communication. sont pensées par des gens dont c'est le métier euh, de vous manipuler. Donc, ces gens-là savent très bien euh, comment faire monter une ressource, combien qu'ils vont en avoir besoin, lesquels ils vont rester en place, comment faire leur promotion pour ensuite comment détruire ceux qui ont euh, euh, finalement la, la, la flamme ou euh, les personnes qui ont euh, vraiment euh, le discours qui serait dangereux ou qui sont en montée de popularité qui pourraient représenter un risque finalement pour leur projet mondialiste. Et euh, ça c'est triste, mais c'est ce qui tue le plus notre démocratie. Portez pas une attention à ces dissensions là, puis essayez de prendre une distance, puis prendre malgré ce qu'on pourrait vous dire de quelqu'un, prendre ce qui est bon, puis laisser aller ce qui est pas bon. Fait essayez d'avoir du recul, du jugement, vérifiez. Moi je le fais régulièrement. Vérifier les sources, puis s'il n'y a pas rien de vérifiable, moi j'ai en enseigné mon équipe, puis certains d'entre eux maintenant le font. Puis même je me suis fait reprocher de ne pas l'avoir fait, fait que je suis très, très fière de mon équipe euh, sur un sujet que j'avais abordé, puis on m'a dit as Tu as-tu vérifié la date, les lieux? Parce que je dis souvent, quand on a des rumeurs, souvent il n'y a pas de date. Puis, je ne suis pas capable de trouver sur Internet à quel moment que ça s'est passé. Puis, dès lors que je ne suis pas capable de trouver quand ça s'est passé, je ne parlerai pas de ça. Fait que moi, j'ai besoin d'un article officiel, d'une date. Quand je parle d'officiel, ce n'est pas sur un site de blog, là. Des vrais articles, une date, puis j'ai un certain nombre de critères que ça doit rencontrer pour dire ça paraît sérieux. Puis, des fois, je peux me tromper. fait que je vous invite à, à être critique envers l'information que, que... ben c'est pour vous. Puis, en même temps, ben arrêtez de justifier leur, euh, leur réglementation de censure en distribuant des choses que vous ne vérifiez pas. Tu sais, vous êtes capable de le faire. Prenez donc le temps de faire l'effort intellectuel de vérifier. Puis, si vous vérifiez les choses qu'on vous, vous soumet, euh, vous allez devenir plus critique. Il y a des gens là quand ça fait 3-4 fois que tu vérifies puis que ça rien, ça tient sur rien. On va commencer à les oublier. Là. On va passer au prochain. Fait que puis moi il y en a beaucoup que je laisse aller de même. Là. Fait que il y en a qui sont plus sérieux que d'autres. Je pourrais vous en nommer mais je ne veux pas m'embarquer là-dedans. Les divisions sont souvent qu'est-ce que je voulais dire arrangées. Ensuite il y a la construction. Vous avez remarqué probablement les grands immeubles qui sont tous en train de se construire un peu partout fait que ça, on ne peut pas les, les ignorer, là. les grandes tours à logements, luxueuses, bien souvent. Euh, moi, j'ai déjà loué dans une de ces tours-là, puis ce que m'avait dit le gestionnaire, c'est, vous <rire> ça intéressant, ça s'est passé en plus en 2010. Il dit, dans les 10 à 20 années à venir, on prévoit une mise à pied massive des gens qui seront plus en mesure de pouvoir garder leur maison parce qu'ils vont être très appauvris. fait qu'il prévoit ces logements-là qui sont plus luxueux que les autres, pour accueillir ces familles-là de travailleurs qui vont avoir besoin de se loger dans quelque chose quand même de confortable après avoir tout perdu. Et ça, c'est la gestionnaire de l'immeuble qui m'a dit ça. Puis je lui ai posé comme question, c'est qui ces gens-là qui, euh, qui investissent? Ils ont-ils des noms? a-t-il une compagnie? il dit non, c'est anonyme. C'est des fonds regroupés qui viennent investir. C'est des gestionnaires qui investissent des fonds, par exemple, de médecins ou de d'autres personnes qui ont, euh, euh, qui ont mis leur argent là euh, pour euh, le faire fructifier. Donc, on sait depuis longtemps que ça s'en vient. Il y a des gens qui, financièrement, ont déjà pensé à faire la passe avec ça. Mais c'est fragile comme plan. Extrêmement fragile. Euh, c'est euh, Tout est lié. Si la construction tombe, il n'y a plus de, de logement, donc les gens se retrouvent à la rue. Fait que Tout est lié. Fait qu On a affaire à des dominos. Puis là, actuellement, il ne manque plus grand-chose pour faire tomber ces dominos-là. Je vais faire une petite parenthèse ici, puis je pense qu'elle est importante à faire. Vous avez remarqué beaucoup de travaux routiers. Et ça, ça... C'était des budgets qui ont été votés, je me rappelle bien, par le gouvernement fédéral en 2016. Mais ils se sont surtout accentués en 2020, 2021, 2022. Cet été, il y en avait tellement comme l'an dernier. Et souvent, l'hiver, ils retirent les balises, ils n'ont pas le choix, à cause que les travaux prennent fin ici au Canada, étant donné notre température. J'ai une théorie complotiste, et je la partage avec vous, puis je l'ai fait remarquer, ça fait deux ans que je l'ai fait remarquer à mon entourage, à mes bénévoles. J'ai voyagé beaucoup au Québec pour aller voir un paquet de jeunes dans différentes régions, puis chaque fois j'ai été étonnée de me percevoir que des rangées de cônes dormaient sur les autoroutes à l'entrée de villages ou de secteurs névralgiques et à la sortie de d'autres secteurs névralgiques que des constructions se déplaçaient, oui, puis il y avait lieu, mais des fois, à des endroits, ce qu'on se disait, mais bon ça l'asphalte est en bon état. Et euh, en, à Montréal, entre autres, il y en avait énormément. Et euh, on a vu aussi les vérificateurs généraux de villes, même de la province, euh, je pense c'est plus la ville de Montréal, dire, ah oh, ben finalement, euh, on, on accuse la ville d'avoir fait une gestion catastrophique des fonds publics dans les travaux. Mais ma prétention, c'est qu'il ne s'agit pas de quelque chose de catastrophique ou euh, d'une de, de mauvaise gestion. OK, on va s'entendre. Ce n'est pas du tout une mauvaise gestion. Je vous ramène au plan euh, de Justin Trudeau. Il a parlé de fermeture des quartiers militarisés lorsqu'on allait apprendre la mauvaise nouvelle pour le COVID-21. Mais en fait, ce ne sera peut-être pas le COVID, la mauvaise nouvelle. Ça peut être un crash boursier, ça peut être une bombe atomique, ça peut être une nouvelle crise. Ça va être une nouvelle crise, en fait. Et la fermeture des quartiers, surtout sur un grand territoire comme au Canada, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a besoin d'infrastructures sur place. On a besoin de postes de, de, de contrôle, puis on a besoin d'avoir des balises de sécurité pour fermer les quartiers. Et évidemment, des policiers. Et on sait très bien qu'à New York, actuellement, on a engagé des tonnes de policiers avec une mention être en mesure de tirer sur des personnes. Être en mesure de tirer sont des individus, c'est-à-dire policiers ou agents de sécurité capables de tuer. Et, euh, je vous le rappelle, les camps d'isolement sont réalisés. fait que, dans un climat de terreur, où on ferme les quartiers pour vous empêcher de vous révolter parce que vous n'avez plus votre pension, que vous n'avez plus votre argent, puis que vous n'aurez plus jamais accès à votre mouton dites-vous bien une chose. Sortez pas de chez vous. Oubliez ça. Acceptez la situation et c'est là-dessus que je vais vous demander de travailler. La crise de chaos. C'est Pour beaucoup de monde, ça s'en vient. Ça s'en vient tellement qu'il euh, y en a certains qui le prédisent pour la semaine prochaine. Il y en a qui le prédisent pour avoir la fin du mois. Il y en a qui disent avant Noël. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au Canada, il faut que ça se passe vite à cause de la neige. Ils ont besoin de leur balise de sécurité. C'est pas pour rien qu'ils restent à l'énergie. C'est militaire, ce que je vous parle. C'est militarisé. Moi, j'ai vu, pendant le dernier lockdown, des caméras de surveillance étaient installées partout dans les rues autour de chez moi. OK, puis même au pistes -là. Fait que tout ça, c'est planifié pour contrôler une population qu'on craint. L'identité numérique, il faut qu'il arrive à l'imposer à temps. De l'ordre numérique aussi. Parce que, sinon... Plus ça va, plus les gens s'éveillent, plus les gens comprennent, plus ça va devenir difficile. Déjà qui ont, à mon avis, manqué le coup avec la COVID-19. Parce que plus personne n'y croit. Puis probablement qu'il y aura un sérieux problème à réimplanter des nouvelles mesures sanitaires. Ça, ça pèterait. Ça fait que ça doit pas une nouvelle crise. Et si ce n'est pas la crise qui nous ramasse, c'est le chaos, la révolte du peuple. Et ce que je veux dire, l'un n'est pas mieux que l'autre. L'anarchie ne va pas mettre notre société plus en sécurité. Et n'allez surtout pas me dire, moi je me suis armée pour être capable de me défendre. Laissez faire ça. Vous êtes les premiers en danger si vous avez fait ça. Tout homme risque de se retourner contre vous. Puis arrêtez pas, venez pas me dire non plus, moi j'ai assez de réserve, je suis capable de vivre quatre ans. Vous n'avez rien compris de comment s'effondre une société. On va me dire, chez vous, puis on va vous saisir tout ce que vous avez. Mais avant les guerres, ça a toujours été pareil. Il faut reconnaître l'histoire. Les rationnements, c'est pas pour rien. On vient chercher dans, chez eux pour en donner aux militaires, pour aller le donner ailleurs. Il faut que vous comprenez c'est quoi les règles du jeu. Le fait d'avoir une monnaie numérique, déjà actuellement, les banques analysent qu ce que vous dépensez. Si vous avez acheté de l'or, ils le savent. Ils vont la rendre illégale, puis quand ils vont cogner chez vous, puis vous allez dire « j'ai pas d'or, j'ai pas d'or », ils vont dire « hey, tu n'as acheté tant, il faut qu'on trouve pourquoi que tu n'aurais pu. » Puis ils vont fouiller toute votre maison, puis vous envoyer dans un camp, puis le faire sans vous. Comprenez-vous à quel point on s'en sort pas? Oui, c'est mieux d'être capable de produire sa propre nourriture. Oui, c'est mieux d'avoir quand même des réserves. Ça, je peux vous jurer, vous devriez en avoir quand même, au moins pour une période suffisamment longue. Oui, c'est mieux d'avoir de quoi se chauffer comme alternative. Oui, tout ça, c'est mieux. Mais n'essayez pas de vous péter les bretelles en pensant que vous êtes mieux que le voisin. Parce que dans une, une telle situation, puis en Bosnie, ça s'est vu, les gens qui étaient les mieux préparés ont été ceux qui ont été pillés en premier quand ils ont fait un siège sur la ville. Donc, le survivaliste qui se vante en, à longueur de journée, toutes ses provisions qu'il a accumulées, bien, lui, il risque de se faire défoncer en partant. On n'en sort pas parce qu'on est des êtres humains, puis que les êtres humains, on a le pire et le meilleur parmi nous. Puis le pire, quand il y a des crises comme ça, il sort facilement, et il sort pour une raison toute simple. Les gens ont peur. Comme l'élite actuellement a peur de perdre, les gens ont peur de perdre aussi. Perdent leur liberté, perdent leur argent, perdent tout ce qu'ils ont. La décroissance. Euh, ça, c'est un mal nécessaire et c'est ce qui risque d'arriver. Euh, et euh, contrairement à beaucoup de monde, en tout cas, qui vont vous parler, moi, je vais vous dire, les, mettre les bords c'était, les points saisis, on ne va pas faire une amélioration de notre société. Euh, au contraire. Que l'élite gagne ou pas, ça n'a aucune importance, on s'en va vers une descente aux enfers. Et il va falloir s'adapter. Et pour s'adapter, moi, je voudrais vous amener à prendre conscience de quelque chose de très simple. On va tous mourir. Et si ça, c'était pas dans votre conscience, j'aimerais que vous en preniez conscience. On est des êtres mortels. Autant Klaus Schwab que Elon Musk que Bill Gates, on va tous mourir qu'il y a une justice au moins sur Terre, on va tous mourir. Et ça, c'est important, je vous le dis, parce que bah, la plus grande des peurs, en dessous des pleurs d'oignons, de peur, c'est la peur de la mort. Vous savez, on n'est même pas obligé de manger pendant trois jours, puis on ne sera pas mort. Pour faire l'expérience, pour comprendre que notre peur de la mort, elle va loin pour rien. On va tous mourir, puis... Si on n'est pas capable d'accepter cette réalité-là, on est vulnérable parce qu'on accepte n'importe quoi, n'importe quel vaccin, parce qu'on a peur de mourir du COVID, on accepte de, de se battre parce qu'on a peur de mourir ruiné, mais en fait, on s'en calise, si tu ne l'amèneras pas au paradis, ton argent. Que, Je vous demande de réfléchir un peu à tout ça. À, à, on a besoin de revenir à notre spiritualité, beaucoup plus que euh, d'accumuler de l'or, de l'argent. Euh, des bitcoins. Des bitcoins, en passant, c'est déjà contrôlé par les banques centrales. Fait que c'est sûr que le jour où ils vont décider qu'ils ne les utiliseront plus, puis le bitcoin, d'ailleurs, c'est un standard qu'ils ne veulent surtout pas utiliser parce qu'ils mangent trop d'énergie, euh, vos, vos cours vont s'effondrer. C'est bien évident. Puis, d'une certaine façon, vous avez un peu ce que vous méritez parce que vous avez une prise de conscience à faire. Vous avez besoin d'un détachement par rapport au bien que vous possédez. C'est ça qu'on va tous être obligés un peu à faire. Puis c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement important de commencer à voir les choses autrement. Si vous savez, euh, que vous croyez en qu'est-ce que vous voulez, que, ça, que votre confession, ça vous appartient. Bien, essayez de prier. Essayez de vous rapprocher un peu de votre être intérieur. Et si je vous parle de prière, c'est pas anodin. C'est ce qui fait la force d'un être humain pour passer à travers les épreuves de la vie. C'est sa capacité, justement, à communiquer avec cet espace vide-là, qui est qui je suis, où je vais. Qu'est-ce que je représente dans cet univers? Et personnellement, je pense qu'on a un âme. Personnellement, moi, je crois à la réincarnation. D'ailleurs, je trouve scandaleux ce que certaines personnes sont en train de se faire à eux-mêmes par un mauvais karma. Et personnellement, si j'ai choisi de vous parler, si j'ai choisi avec mon équipe de faire une action, c'est parce que je me disais, je ne peux pas me présenter dans cette lumière-là sans avoir agi quand je sais ce qui se passe. Et quelque part, je pense que chacun d'entre nous, on doit faire un choix maintenant. Est-ce qu'on sert le Créateur, notre Dieu intérieur ou notre Dieu physique, dépendamment comment on le voit, ou un homme. Parce que c'est un peu devant un choix comme ça qu'on va être mis euh, plus tard. Puis, je voudrais vous dire aussi que, à mon sens, à moi, euh, ce qui est bien, c'est quand on partage des choses ensemble, c'est quand qu on, on parle d'union, qu'on parle de respect, qu'on parle de tolérance, euh, C'est quand qu on pardonne, quand qu on, est, euh, on partage la joie des autres sans jalousie, quand on parle, euh, quand on n'a on pas peur, qu'on a confiance, quand on a la foi, qu'on croit, euh, quand qu on, on, on est capable de prendre une distance par rapport aux, aux, aux disputes, quand qu on cherche la réconciliation. Ce sont toutes des choses saines dans la vie. Puis l'énergie qui est en train de s'installer actuellement fait tout le contraire. Donc à mon avis... C'est pas simple. Elle divise, elle euh, crée de la, de la jalousie, elle crée de la division, elle crée du jugement, euh, de la haine envers des groupes minoritaires, que ce soit les noirs, les gays. Vous allez probablement remarquer dans votre entourage que c'est tout à fait l'effet contraire qui est arrivé, c'est voulu. Fait que elle, elle fait aussi l'éloge de la peur. Elle engendre des craintes, de la peur. Et tout ce qui est peur va à l'encontre du bien-être et des soins humains. C'est une importance majeure. D'ailleurs, je vous invite à, à suivre, si vous ne le faites pas tout de suite, Lucie Manville, dont je trouve la personnalité et les messages très près de ce que je crois qu'il faut arriver à atteindre. C'est-à-dire de se redécouvrir en tant qu'être humain et d'aider notre prochain, de rentrer en communication avec nos proches de recommencer à former des relations sincères et de confiance entre nous. Et c'est pour ça que je vous dis, ce sont les, les meilleures âmes qu'on peut développer. Ce sont des âmes qui, a priori, ont peut-être l'air inoffensives, mais qui sont les plus fortes de toutes. D'ailleurs, ils les craignent profondément. Et rappelez-vous, quand vous marchez dans une forêt, là, Ressentez ce qui se passe. là Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de, de technologie, ils ont les arbres, les feuilles, les animaux. Tout le monde est en harmonie dans cet espace-là. Puis chacun se laisse finalement guidé par euh, l'espèce d'atmosphère créatrice qu'il y a dans cet espace-là. Notre environnement est profondément artificiel. Puis la plupart d'entre nous, on est d'accord avec une chose, c'est qu'on n'a peut-être pas envie non plus de continuer à nourrir euh, des Noëls commerciaux, euh, des, euh, des endettements comme on le connaît, euh, l'éloignement de plus en plus de nos proches par notre travail, les technologies, et ainsi de suite. Fait que revenons à la base, revenons à ce qui est vraiment essentiel dans la vie, puis revenons aussi à, à plus grande que soi. La terre, là, c'est... Minuscule, microscopique, puis même, ça n'a même pas de terme pour l'exprimer, dans notre univers. La Lune se sacque pas mal des plans mondialistes. Le Soleil aussi, comme les milliards d'étoiles dans le ciel, de trous noirs, puis tous ces objets-là, qui sont euh, des fois un milliard plus grand que nous, de la Terre. Okay, puis des fois même plus encore, puis qui s'effondre sur eux-mêmes, qui se transforment, qui, dont jaillit la lumière, la chaleur, les formes les plus géniales qui existent. Cet univers-là, il est plus grand que nous, et on l'oublie. On est centré sur notre petit nombril, de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver demain? Ils ne vont pas me couper mon salaire, puis ils ne vont pas essayer de m'injecter de force. » On sent calisse. L'univers est plus grand que ça. Et puis, je peux vous jurer de quoi, je suis convaincue que si on prie de la bonne manière, on sera protégé. Parce que justement, c'est dans l'esprit le, que se forment les actions. Ça fait que si commençons par travailler sur nous-mêmes, investissons dans notre santé, au lieu de dans l'or, l'argent, ou les bitcoins, tout cacher notre nourriture, commençons par investir dans notre santé autant mentale que physique et spirituel. puis à mon avis, on va devenir des êtres plus forts, on va devenir des êtres plus centrés, puis arrêtons d'avoir peur de la mort, on va toutes mourir de toute façon. Et c'est une réalité, fait qu'essayons au moins de passer cette épreuve-là dans la dignité. Fait que c'est ce que je voulais vous donner comme message aujourd'hui. Je sais que ça a été long, je ne sais pas si vous avez eu la patience de vous rendre ici, puis je l'espère bien c'est ça, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à bon entendeur, salut! Passez une belle soirée.